Alors bienvenue sur ma chaîne. Euh, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réclamer 30 000 coin. Donc je vous avais promis que j'allais vous montrer comment j'ai j'ai pu récupérer ces tokens là que je vous ai montré dans mon Trust wallet. Donc, aujourd'hui, le moment est venu de vous montrer ce site. Alors, le, le lien du site, vous allez le trouver dans la description et dans mon canal là, Telegram. Donc, euh, quand vous allez cliquer sur le, le lien, vous allez atterrir sur un site comme ça. Comme ça, d'accord. Donc, qu'est-ce que vous allez faire Tout ce que vous aurez à faire, c'est de c'est de coller votre adresse euh, du Dogecoin ici d'accord vous le collez ici donc nous irons d'abord chercher notre adresse Dogecoin en nous connectant sur notre portefeuille Focet Pay cette, cette Pay pardon arrivez sur votre compte faut cette Pay vous cliquez sur déposite ou bien verser Si c'est en français, vous cliquez sur verser. Si c'est en anglais, vous cliquez sur déposer. Alors nous allons chercher... Voilà. Cette adresse-là. Ici. Dogecoin. Vous cliquez ici. Pour copier. Alors nous irons maintenant sur notre plateforme. De retour sur notre plateforme. Excusez-moi. Bien, voilà. Ici, dans la barre d'adresse. Vous allez coller votre adresse. Que nous venons de copier dans notre set pays vous allez le coller à l'intérieur ici en faisant un peu long comme ça excusez moi qu'est ce qui ne va pas là ok en faisant maintenant appui long et vous collez D'abord, quand vous allez cliquer sur je ne suis pas un robot. Ici, je ne suis pas un robot. Vous attendez. Alors, on vous demandera de sélectionner des images pour confirmer que vous n'êtes pas réellement un robot. Ici, c'est cet avion qu'on me demande de sélectionner. Voilà son nom Hydra-Avion les avions qui atterrissent sur l'eau après ça vous cliquez sur suivant on va vous redemander de reconfirmer la sélection vous faites la même chose vous cliquez sur, sur vérifier alors après avoir cliqué comme ça vous allez voir que je ne suis pas un robot où je suis un être humain et coché Ici, comme vous le voyez déjà. Alors, arrivé ici. Vous allez défiler pour résoudre ce problème mathématique. Ici, il y a deux C. Un C, un A. Deux C, 2 A. Voilà ici, un C, un A. Et ici, deux C. Donc, c'est ça ici, le premier deux C là. C'est ça ici. Vous cliquez dessus un C1A qui est ici, un C1A qui est ici, le voilà ici, vous cliquez dessus, et le dernier, le voilà, le C1A. Après avoir cliqué sur ça, ce bouton va apparaître, alors vous allez cliquer sur « Get reward recevoir la récompense. Vous attendez, voilà. Votre gain a été envoyé. D'accord. Vous allez appuyer sur le tour si la publicité vous dérange. Donc, après, vous pouvez encore réclamer encore. Vous pouvez réclamer encore. Autant que vous voulez. Et n'importe quel jour, n'importe quelle heure, n'importe quel moment, n'importe où. Vous pouvez réclamer autant que vous souhaitez. Donc, c'est que j'avais oublié de le faire avant de commencer par réclamer. Et j'ai oublié de vous montrer le montant que j'ai sur mon Fosset Pay en tant que Doge, Dogecoin. Là, je vais vous le montrer rapidement. Vous voyez ça a augmenté. C'était pas comme ça. Nous avons 4500 45 Et nous avons 0 29 D'accord, donc retenez ça. Nous irons faire encore une nouvelle réclamation. Pour que vous soyez sûr que je ne suis pas en train de vous bluffer. Donc, arrivé sur la plateforme, je vais cliquer sur Claim Again. réclamer encore. J'attends. Alors, arrivez là. Une fois que vous avez déjà euh, inséré votre adresse, c'est déjà là. Parce qu'il y a le cookie qui reconnaît votre connexion. Donc, l'adresse est déjà là. Et si vous regardez ici, si vous allez voir que votre compte pour cette paye est connecté avec la plateforme. D'accord Je vais fermer cette publicité d'abord. Alors, vous allez... Encore une fois, cliquez sur « Je suis un numéro. Encore, « aidera Avion » pour confirmer les images qu'on vous demande. Cliquez sur « Suivant ». Vous retapez encore. Cliquez sur « Vérifier ». La plateforme va vérifier maintenant que et confirmer confirmé que vous n'êtes pas vraiment un robot, mais que vous êtes un humain. Donc voilà, c'est coché. Vous revenez encore, vous allez résoudre le problème mathématique qui est là. 2 et 3 plus 2, 5 plus 4 et 5 plus 6, 2 plus 4. Alors, 3 plus 2 égale 5. Nous allons prendre 5 qui est ici. On a quoi encore? 5 plus 6 égale 11. Le voilà ici. Et 2 plus, 2, 2 plus 4 égale 6. Nous cliquons le 6. Après, nous cliquons sur Get Reward. recevez la récompense. Voilà. Notre récompense a été envoyée. Vous pouvez encore cliquer sur Claim Again. Maintenant, je vais vous montrer que nous avons effectivement reçu notre réclamation. Donc, je vais dans mon portefeuille. Pour cette paye. Pour vous montrer ça. Euh, le voilà. Vous voyez. Je vais le réactualiser. Pour que je vous puissiez voir bien. Voilà. Vous voyez. Maintenant on a. 45 700. 78 65 voilà ça a augmenté donc c'est comme ça que j'ai reçu ce token là donc euh, voilà comment j'ai fait donc euh, n'hésitez pas à le faire autant que vous voulez aussi longtemps que vous voulez combien de fois que vous voulez pour pouvoir euh, conserver ce token là massivement parce que ça va vous aider. Ok. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Alors, on va se dire à la prochaine pour la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Laissez-moi euh, un pouce bleu en guise de récompense. Intégrer mon canal Telegram si vous avez des préoccupations. Vous pouvez le poser là-bas et je vais vous répondre. Vous pouvez toutefois aussi laisser vos commentaires et vos problèmes dans les commentaires pour que je puisse aussi vous répondre avec plaisir. Alors, ciao, ciao, à la prochaine.